En février 1948, le peuple de Paris se soulève et la seconde république est proclamée en France. Le suffrage universel masculin et une nouvelle constitution sont établis. Tout ceci permet une forte augmentation du nombre d'électeurs. La deuxième république voit apparaître la fonction de président de la république élue, qui partage son pouvoir avec une assemblée elle-même élue. Le premier président de la république est Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. Le suffrage est alors élargi. On parle de suffrage universel masculin, car les femmes sont exclues. C'est une période d'apprentissage du vote pour un grand nombre de Français. Le rétablissement des libertés politiques permet de nombreux débats. On assiste également à une peur grandissante des notables qui limitent le droit de vote, en excluant les vagabonds, et qui militent pour un retour de l'ordre.